Samedi, 21h, 21h. L'humanité et la perfection ont autant en commun qu'un blufffish et Amanda Siefried. Cette séance confirme à peu près ce funeste constat. Dans ces courts récits tumultueux et délirants, les personnages luttent pour leur survie avec toute l'énergie du désespoir. Leur ingénuité confine à la bêtise crasse ou à l'inconséquence la plus désastreuse. Hello. Houston, here. Get down here and try on your new spacesuit. But... Putain, mais ça y est, tu l'as vexé, t'es content? Ça nous fait rire, ah, ça... ça nous scandalise, ah, ça... ça nous fait vibrer. Mais ça nous rapproche aussi du pire de nous-mêmes, ce qui est assez réconfortant. Oui, elle déguste.